Je suis contente, en tout cas, de faire ta connaissance. Moi aussi. Ça, c'est important pour moi. Moi, c'est Diana. Pour l'instant, je je, je n'ai pas de domicile fixe. Fixe on dit. Oui, oui voilà. Je m'appelle Kathleen. j'habite Bruxelles, rue Victor Allard. J'ai passé toute ma vie à faire un métier que j'adorais, qui était de recruter des gens pour les entreprises, ce qu'on appelle un chasseur de tête. J'ai deux filles, j'ai quatre petits-enfants dont je m'occupe. Le besoin de rencontrer des gens, l'envie de rencontrer des gens de son quartier, et de pouvoir communiquer ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. À partir du moment où tu vieillis, malheureusement, il y a des choses que tu ne sais plus faire. Euh, j'adorais dresser des chevaux, j'adorais euh, élever des enfants. Quand tu vieillis, si tu as un handicap, tu es bloqué contre ta volonté. Tu, il y a des choses que tu ne peux pas faire mais tu découvres effectivement d'autres talents que tu développes pour arriver à survivre. Moi, au fur et à mesure que, que j'avance, euh, eh je me découvre euh, moi-même. Chose que je n'avais pas fait avant, donc je suis passionnée euh, par cette découverte-là. En fait, je ne me connaissais pas du tout. long de la ligne de chemin de fer, Derrière le Willemanskepen, où tu as tout un terrain vague avec des tags et des gens qui viennent là pour ramasser les ordures que les, les personnes laissent. Il y a des jardins avec des plantations et je trouve que c'est un bel endroit avec des gens qui s'y réunissent. Donc là tu m'amènerais Oui. Ah ben bah voilà <rire> Oui, je connais cet endroit, effectivement. Euh, effectivement, ça, ça a une énergie euh, tout à fait spéciale. Je l'amènerai dans, dans les. Mais elle doit connaître euh, déjà les Jacques-Francs. Euh, C'est une sorte de centre culturel, mais sont culturel, en fait, de Saint-Gilles. Et, et alors, il y a plein de personnes qui m'aiment et que j'aime, comme ça hein, je connais, on dirait que tout le monde, que je, je, vraiment je me sens chez moi quand j'arrive.